Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit Saint, de comment est-ce que je le demande et euh, qu'est-ce qu'il est pour moi. Alors, avant tout, je vous invite à aller lire le texte qui est quelque part autour de moi, euh, puisque je vais m'appuyer dessus pour euh, vous donner une courte définition de l'esprit Saint. et euh, de vous dire, moi, qu qu'est-ce qu qui me touche particulièrement dans ce texte. Donc n'hésitez pas à me poser et à aller lire. Donc, euh, qu'est-ce que l'esprit saint Le texte y répond plutôt bien, je trouve, parce qu'il nous dit que euh, c'est un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Personnellement, c'est la deuxième partie de la phrase que je préfère, celle qui dit esprit de conseil et de force, parce que, euh, avant de lire le test, je m'étais dit que euh, l'esprit saint, c'est la force qui me pousse à avancer. La petite graine d'audace qui me manque, celle qui vraiment me, me pousse à, à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait comme ça, seule. Et euh, c'est vraiment ce qui m'aide à me relever, mais aussi ce qui me pousse à avancer. Et euh, la deuxième, le, le, le deuxième aspect un peu sensible que j'aime associer à l'Esprit Saint, c'est une petite lumière qui serait devant moi et qui me guide. C'est vraiment un guide, un peu une, une carte, si vous voulez. D'ailleurs, j'aime à dire que euh, Dieu, c'est comme un GPS, ou plutôt que Dieu a programmé un GPS qui nous mènerait euh, au bonheur, à l'amour avec un A majuscule. Et euh, l'Esprit-Saint, le, ce serait la petite voix qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit sur 200 mètres. C'est une image que je trouve qu il illustre bien le... La, la, la phrase du texte, esprit de conseil et de force. Le, le conseil qui vous dit... qui vous dit où aller, que faire, etc. Et la force qui vous pousse à le faire. Comment est-ce que je l'ai rencontré, l'Esprit Saint Parce que euh, je l'ai rencontré il n'y a pas très, très longtemps. Euh, avant, je le priais très peu, seul, parce que je ne savais pas qu'on pouvait le prier seul. Je priais plutôt le Père et le Fils. Mais euh, depuis, je suis allée à Thésée et j'ai fait ma confirmation. J'ai l'impression de l'avoir rencontré de manière plus sensible, plus oui, plus sensible, plus tangible, parce que euh, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai beaucoup parlé et qui m'ont mmh. donné un petit peu, un peu d'amour. Euh, J'aime ai... à penser que c'était pas juste de l'amour humain, que c'était de l'amour qui vient plus haut à euh, J'ai découvert euh, beaucoup de chants qui euh, parlent de l'Esprit-Saint, qui l'invoque. Et donc, euh, ça a été une, une manière pour moi de, de le rencontrer, de lui parler, une première fois. Puis, euh, j'ai ramené ensuite un petit bout de Thésée à la maison, en moi en tout cas. Et euh, c'est maintenant quelque chose que je prie beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Parce que euh, je, je me sens... Guidée, je me sens émue à travers ces prières-là. Donc comment est-ce que je demande l'Esprit Saint, comment est-ce que je le prie Par des mots tout simples, par un cœur à cœur avec cette personne de la Trinité, euh, quelque chose qui a réellement du sens, un, un appel au secours, un, un cri qui vient du plus profond de moi. C'est la manière la plus courante pour moi de, de, de prier l'Esprit Saint. Mais aussi par la musique, j'ai parlé des chants de Thésée il y a, il y a quelques minutes, quelques secondes euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très beaux de Thésée et qui m'ont touché profondément Et que euh, j'aime rechanter intérieurement ou chanter tout quoi Il y a d'ailleurs un autre chant sur l'Esprit-Saint qui est de Glorious cette fois Qui s'appelle Voici mon cœur, qui est magnifique et euh, que j'aime aussi beaucoup invoquer Enfin, chanter en l'honneur de l'Esprit Saint en lui demandant de, de revenir vers moi et enfin par le silence parce que euh, j'ai l'impression de mieux entendre qu'il me répond en faisant silence dans ma tête dans mon cœur en mettant en veille toutes les pensées un peu négatives euh, qui, qui font peur qui font mal tout ça et j'ai vraiment l'impression de me sentir aimée dans ces silences de me sentir euh, entourée. Je ne suis pas seule, en tout cas. Voilà un petit peu pour euh, mes manières de demander et de prier l'Esprit-Saint. J'espère que ça vous aura inspiré un peu, un peu peut-être. Et euh, je vous souhaite une très belle semaine jusqu'à la Pentecôte. Au revoir